Oh, il est, il est euh, totalement inarrêtable, donc en fait en tant que président je vais l'arrêter et je vais donc lui céder la parole, hein, Guillaume, pour euh, un, un autre sujet euh, complètement différent mais qui est vraiment un travail extrêmement important, euh, pas, pas très rassurant, hein, on va dire ça comme ça, Alors, je ne sais pas si le but c'est qu'on soit rassuré, mais qui est, euh, qui, est, qui est vraiment un, un, un travail mené… Euh, au sein de l'équipe par Guillaume, au sein de l'équipe de, de Laurent Boyer, Pascal Hocquier, en santé publique à Marseille, et, et vraiment qui, euh, ben voilà, vous allez voir, hein, qui est vraiment un, un travail tout à fait euh, remarquable, à n'en pas douter, mais, mais, mais qui, effectivement, pose des questions. Donc, je ne vais pas le déflorer parce que je le connais, <rire> mais, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, qui n'ont pas lu la publication qui est, qui est sortie il y a assez peu de temps, euh, Bon, bonne, bonne écoute, Guillaume, à vous. Merci beaucoup. Je commence par mes conflits d'intérêts qui sont très modestes parce que c'est euh, la, la conférence d'aujourd'hui, en fait, mon conflit d'intérêts. Donc, euh, le, les données que je vous présente, alors c'est des données qui ne sont pas issues directement de la population des centres experts, mais justement, puisqu'on a eu tout ce débat sur la représentativité de nos données, on a voulu... Elle regarder regardée directement dans les bases nationales, ce qu'il en était. Et j'ai la chance à Marseille de travailler avec le professeur Laurent Boyer, qui est donc professeur de santé publique. Et pour moi, depuis trois ans, c'est vraiment une source d'enseignement majeur parce que je découvre énormément de choses. Et c'est un apport pour la, notre discipline psychiatrie. Qui est, euh, qui est énorme, puisqu'on on croise des compétences euh, euh, très importantes de chaque côté. Et euh, donc, ça aboutit au résultat que je vais vous, vous présenter. Donc, la question qui s'était posée, donc, on était au mois de mars 2020. Donc, vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps. Et on s'en souvient d'autant plus que c'était le début du premier confinement. Et euh, donc, nous étions dans une situation inédite où euh, donc, la population française s'est retrouvée confinée et... Euh, la grande majorité des psychiatres euh, s'est tout de suite posé la question de l'impact de euh, ce confinement sur la santé mentale euh, de nos patients. Et euh, une autre question, donc ça c'était la majorité des études, enfin des études, des, euh, des articles qui ont été publiés pendant cette période, c'est-à-dire entre mars et euh, mai 2020, c'était euh, comment euh, prendre en charge nos patients avec le confinement, pendant le confinement et euh, comment euh, prendre en charge spécifiquement la souffrance liée au confinement. Donc il y a eu un numéro d'aide qui a été mis en place par exemple par la Fondation Fondamentale, euh, une plateforme spécifique dédiée, euh, donc un numéro vert qui pouvait être appelé euh, à tout moment euh, en cas de détresse psychologique et il a été depuis parfaitement démontré et on s'en doutait que nos patients sont plus vulnérables au stress psychologique lié à la fois à l'infection Covid mais aussi au confinement. Mais la question qu'on se posait à ce moment-là, en fait, c'est euh, qu'en est-il du soin somatique de nos patients Parce que donc vous le savez comme moi, on, euh, nos patients ont. Donc je parle des patients qui ont des schizophrénies et des troubles bipolaires, hein, les patients avec troubles psychiatriques sévères. Les patients ont une espérance de vie réduite, on le sait. Euh, donc en moyenne, au niveau international, c'est 14 ans d'espérance de vie euh, en moins. Et puis on avait pu démontrer en fait dans un, une étude précédente que les patients qui étaient pris en charge en fin de vie pour un cancer terminal ne bénéficiaient pas, euh, les patients schizophrènes avec cancer terminal ne bénéficiaient pas de la même prise en charge que les patients sans maladie mentale et on a répliqué ça pour les patients bipolaires. Ce qui veut dire que ce n'était pas un effet spécifique euh, schizophrénie, c'était vraiment un effet maladie mentale sévère et nos patients donc, ne recevaient pas les mêmes soins et donc pour la schizophrénie, ils mouraient en moyenne 8 ans plus tôt et pour les troubles bipolaires, 5 ans plus tôt. Donc on était très inquiets au moment du premier confinement et euh, on s'est posé euh, la question dès qu'on a pu, c'est-à-dire en fait euh, c'était au mois de mai euh, qu'on a fait la demande euh, d'accès aux données euh, de, du PMSI, donc les données d'hospitalisation. Et c'est en juillet qu'on les, qu les a reçus et qu'on a pu commencer à exploiter cela. Et donc, notre objectif était de savoir qu'est-ce qui s'était passé pour les patients schizophrènes pendant la première vague de Covid à l'hôpital. Est-ce qu'ils ont été hospitalisés de la même façon Est-ce qu'ils ont eu le même taux de mortalité Et on se doutait qu'il y avait des chances qu'ils aient une surmortalité, mais la question était... Est-ce que c'est à cause des comorbidités Puisqu'on sait, euh, M. Lorcal a montré qu'ils euh, sont plus fumeurs. Alors à l'époque, on disait que le tabac, ça pouvait être protecteur du Covid, donc on ne savait pas trop. Il y avait aussi des personnes qui disaient que les antipsychotiques pouvaient protéger de l'orage cytokinique. Euh, il y avait la chlorpromazine qui, à Sainte-Anne, était en train d'être proposée comme un traitement anti-Covid. Il y avait beaucoup de questions qui laissaient entendre hein, que les patients euh, avec schizophrénie pouvaient avoir un pronostic différent du Covid. Et puis surtout, on s'est posé la question, euh, vu qu'on a démontré dans le cancer terminal, alors qu'on n'est pas dans une pathologie aiguë, qu'il y a des différences de prise en charge euh, pour les patients et que ça se termine par euh, une mort euh, plus précoce. Et plus souvent en soins palliatifs, en l'occurrence il y avait moins d'actes de haute intensité chez les patients schizophrènes que chez les patients sans maladie mentale. Donc avec toutes ces questions-là, on s'est posé euh, la question évidemment, quid de, de la mortalité des patients euh, avec schizophrénie pendant la première vague euh, de Covid Et puis euh, on verra dans un deuxième temps qu on, on s'est évidemment posé la question pour les patients bipolaires, parce que c'est la question qui arrive tout de suite après. Donc, euh, on a récupéré à l'époque une base qui euh, contenait 50 000 hospitalisations pour Covid. Donc, on était, donc, je le rappelle, au mois de juillet. Et donc, euh, c'était tous les patients hospitalisés entre le 1er février et le 9 juin. Donc, vraiment la première vague et qui incluait aussi le déconfinement hein, qui s'était terminé le 11 mai. Et euh, à partir de là, donc on a euh, exclu donc, euh, tous les patients de moins de 15 ans, donc ça c'est classique hein, dans les études, ça c'est euh, la pédiatrie. Euh, tous les patients qui avaient des durées de séjour de moins de 24 heures, euh, parce que on peut imaginer que euh, finalement, euh, le, comme le but était d'examiner de, euh, les différences de prise en charge, est-ce qu'on peut parler euh, d'une hospitalisation quand on passe moins de, moins de 24 heures à l'hôpital on a, on a déduit que non, et ça c'est classique aussi dans les études hospitalières quand on, on s'intéresse au système de soins, avec des hypothèses aussi d'erreurs de, d'indication ou de patients sortis précocement, ou, euh, ou que si le patient mourait dans les 24 premières heures, c'est que ce n'était pas finalement la prise en charge de l'hôpital, mais la prise en charge en amont qui était probablement euh, à imputer, et, donc en, et que nous, on n'avait que les données hospitalières, donc euh, ces patients-là n'ont pas été pris en compte. Et donc, euh, on arrivait à un échantillon de 823 euh, patients euh, avec une schizophrénie qu'on a comparé à plus de 49 000, enfin presque 50 000 patients qui n'avaient pas de maladie mentale. Donc 823, ça faisait une, une prévalence de 1,6 parmi ces patients, euh, ce qui est plus que la prévalence de la schizophrénie en population générale, mais on n'a on a pas souhaité se mouiller sur euh, en parlant de surreprésentation des patients schizophrènes parce que évidemment nous n'avons pas, et c'est une des limites de ce papier, nous n'avons pas les données euh, de Covid de l'ensemble de la population schizophrène. Là on est bien chez les patients qui ont été hospitalisés avec un diagnostic de Covid. Donc quand on regarde les caractéristiques, donc ça c'est toujours intéressant parce que là on est sur des données donc, exhaustives euh, et on peut comparer donc, les patients avec euh, schizophrénie versus les patients sans maladie mentale. Et donc, certaines choses, on les confirme, hein, on le sait déjà, puis d'autres euh, sont des chiffres parfois un peu nouveaux. En tout cas, moi, j'apprends énormément en regardant ces bases parce qu'on découvre aussi ce qui se passe dans les autres spécialités et comment nos patients sont pris en charge par les autres spécialistes. Donc ici, on avait retrouvé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, ce qui n'est pas commun, parce que dans la schizophrénie, on retrouve plus d'hommes que de femmes. Et d'ailleurs, il y a eu des données récentes qui suggèrent voilà, qu'on est sur un ratio de 1-2, normalement, en faveur des hommes. Hein. Donc là, c'était les femmes qui étaient plus représentées. Donc tout de suite, on imagine hein, qu'il y a un, un biais de survie, c'est-à-dire que dans cette population, qu'on va présenter, euh, il est probable qu'une partie des hommes avec schizophrénie soit déjà morts d'autres causes, notamment cardiovasculaire et cancer. Ça, c'est quelque chose, euh, quand on voit ces résultats, qu'on qu imagine euh, immédiatement. Les patients avec schizophrénie étaient plus jeunes que les contrôles, et notamment, il y avait une surreprésentation des 65-80 ans. Ça, ça va être très important pour la suite de notre réflexion. Il y avait plus de fumeurs de tabac, donc ça, ce n'est pas du tout surprenant et complètement cohérent avec ce qu'on a présenté auparavant. Et il y avait deux fois plus de personnes institutionnalisées chez, euh, dans la schizophrénie que chez les contrôles. Donc institutionnalisées, ça veut dire euh, femmes, masse EHPAD et euh, hôpital psychiatrique euh, pour la majorité. Et donc en tout cas, ça veut dire qu'ils étaient donc, dans des institutions, ce qui veut dire perte d'autonomie, mais également possible isolement. Euh, social, ce qui est... parce qu'il y a beaucoup des patients institutionnalisés qui sont des patients qui n'ont plus de famille proche, notamment leurs parents sont décédés, et donc euh, en perte d'autonomie, ils sont institutionnalisés. Et ça aussi, on va voir que ça peut jouer dans la réflexion euh, pour comprendre nos résultats. Les patients psychiatriques ont beaucoup plus de démence que les contrôles, ça ce n'est pas une surprise euh, aussi, et c'est pris en compte dans la suite euh, des analyses. Et ils étaient plus souvent hospitalisés en CHU euh, que les contrôles, donc ça c'est une question d'organisation euh, des soins, euh, on pense essentiellement, euh, et avec des durées d'hospitalisation plus longues que les contrôles. Alors ce qu'on a trouvé aussi, c'est que euh, quand on a une schizophrénie, on reçoit moins euh, de ventilation mécanique, invasive, hein, donc moins de respirateurs et euh, qui avait aussi moins de dialyse rénale, euh, ce qu'on appelle la thérapie de remplacement rénal. Alors ici, on regarde ensemble les facteurs d'ajustement, parce que dans ce genre d'études, c'est vraiment les facteurs d'ajustement qui sont euh, un des critères les plus importants, puisque c'est ceux qui vont permettre de dire les facteurs qui n'expliquent pas, nos résultats. C'est-à-dire que tout ce qui est présenté ici ne peut pas expliquer la suite des résultats que je vais vous présenter. Donc, Nous avons pris en compte dans l'ajustement évidemment les données socio-démographiques, l'âge, le sexe, ce qu'on appelle le niveau euh, de déprivation sociale, dénuement social, euh, donc c'est en, fait, euh, en fait en fonction du code postal on peut calculer un niveau euh, moyen de, de, de vie en fait ce qui représente plus ou moins la précarité euh, sociale même si évidemment ce n'est pas parfait euh, on a pris en compte, évidemment, le statut tabagique, le surpoids, l'obésité et le score de comorbidité, hein, puisque donc, on imagine que, vu que nos patients ont plus de comorbidités, ils vont avoir tendance à plus mourir, mais la question est, est-ce que ce sont ces comorbidités qui expliquent leur surmortalité Et puis, nous avons pris en compte les données relatives au séjour, donc c'est-à-dire, est-ce que le patient venait de chez lui ou d'une institution euh, la catégorie de l'hôpital, est-ce qu'il était public, est-ce qu'il était privé euh, Le nombre de séjours à l'hôpital pour Covid-19 et les zones géographiques d'hospitalisation que vous avez vu passer sur ma première diapo parce qu'évidemment, il y a eu un impact très différent selon les régions, nous le savons tous. L'île-de-France et le Nord-Est avaient été extrêmement touchés et euh, à l'inverse, le Sud-Ouest, euh, beaucoup moins. Donc on a voulu savoir aussi s'il y avait des particularités régionales qui expliquaient des différences potentielles de soins. Donc, nos résultats principaux ils sont ici c'est que la mortalité moyenne intra-hospitalière pour Covid, c'était presque 22%. Et euh, quand on compare schizophrénie et contrôle, on monte à presque 26% dans la schizophrénie. Et si, donc, ça fait un autre ratio à, de plus 30% de mortalité pour les patients qui ont une schizophrénie. Et euh, si on va spécifiquement chez les 65-80 ans, là, on explose à plus 8% de mortalité, et, euh, donc, ce qui veut dire un autre ratio de plus 62% de mortalité, donc un 62%. Et vous voyez que c'est très significatif, comme souvent euh, dans ces grandes bases. Et il n'y avait aucune interaction avec la zone géographique. Ça veut dire que l'on soit à Paris, à Marseille, à Perpignan, à, à Bayonne, euh, il n'y avait pas de différence euh, dans ces euh, le, le, le, chiffres de mortalité, il n'y avait pas d'interaction. Alors pour avoir un visuel sur la mortalité, euh, là vous voyez les quatre classes d'âge que nous avons euh, faites. Et donc on voit que c'est vraiment dans celle des 65-80 ans qu'on a une différence entre les groupes. Donc c'est là-dessus qu'on va se focaliser dans la réflexion, c'est pourquoi est-ce que les schizophrènes sont plus morts quand ils avaient entre 65 et 80 ans Sachant, je le rappelle, que tout ceci est ajusté sur l'ensemble des facteurs confondants que je vous ai présentés. Et la deuxième partie, c'est de comprendre pourquoi on a eu des différences d'admission en réanimation. Donc là, vous les voyez euh, ici. Et alors, euh, de façon surprenante, les patients qui ont une schizophrénie sont plus admis en réanimation quand ils ont moins de 55 ans, et ils sont moins admis en réanimation quand ils ont entre 65 et 80 ans. Alors, quels sont les facteurs que l'on peut discuter pour expliquer cette surmortalité la première, c'est que les patients psychiatriques ont la malchance d'être pris en étau entre deux systèmes, qui sont le système de la santé mentale et le système de la santé physique, donc la psychiatrie et le MCO. Et ça, ça rend les choses compliquées, ça crée de la confusion pour savoir qui doit prendre en charge les patients psychiatriques, à quel moment et euh, on, il y a une étude qui a montré en fait, que les patients euh, psychiatriques ont tendance à rester hospitalisés en psychiatrie, même s'ils ont une maladie somatique, et notamment s'ils avaient un diagnostic de COVID-19. Donc ça, ça peut être un premier élément à prendre en compte dans le pronostic euh, des patients. Il est possible que les patients arrivent beaucoup plus tard en MCO quand ils sont hospitalisés en psychiatrie, ou tout simplement quand ils sont étiquetés patients psychiatriques au motif qu'ils euh, doivent être pris en charge par le service de psychiatrie en priorité. On a vu aussi qu'il y avait donc plus deux fois plus de patients institutionnalisés, donc ça a été pris en compte dans les analyses, donc ça ne suffit pas à expliquer la surmortalité. Par contre, ça peut être un signe que les patients psychiatriques avec schizophrénie étaient plus isolés socialement que les patients contrôles. Et ça, ça peut avoir un impact dans les décisions qui sont prises aussi en réanimation, donc les critères d'admission en réanimation, ils sont assez bien définis dans la littérature et vous voyez ici les cinq facteurs qui influencent la décision d'être admis en réanimation. Donc il y a deux facteurs qui sont non modifiables, c'est l'âge et la gravité de la maladie ou l'état fonctionnel du patient. Donc ça veut dire que si le patient dépasse un certain âge ou qu'il est trop sévère, on n'admet plus en réanimation. Donc ça, c'est une décision qui est prise sur le plan médical et qui, normalement, n'est pas modifiable, puisqu'on ne peut pas modifier l'âge ou l'état de gravité du patient au moment où on pose la question de l'admission en réanimation. Et par contre, il y a d'autres facteurs qui, eux, sont modifiables. C'est le service ou l'équipe d'origine du patient, la disponibilité des lits et le statut de l'ordonnance de non-réanimation, c'est-à-dire est-ce que le patient a laissé des indications de ne pas être réanimé. Et donc c'est là-dessus qu'on euh, qu porte notre réflexion en priorité, c'est que qu'on avait des réanimateurs avec nous dans cette étude, donc notamment le professeur Marc Léon à Marseille, et puis j'ai parlé aussi avec des infirmiers de réanimation, et puis j'ai demandé dans, à d'autres collègues, et notamment à M. à qui on en a déjà parlé, euh, et donc il y a quelque chose qui revient de façon assez fréquente hein, dans le retour du terrain, c'est que... Euh, le... c'est une perte de chance pour le patient. Euh, quand on décroche le téléphone et qu'on entend euh, « patient psychiatrique » en EHPAD, par exemple, euh, là, c'est très péjoratif pour l'admission la... pour en réanimation. Alors après, évidemment, il n'y a pas que ça qui est pris en compte, hein, mais ce que suggèrent nos chiffres, c'est qu'avoir 65 ans quand on est schizophrène en EHPAD, hein, on a euh, finalement les mêmes chances de ne pas être admis en réanimation qu'une personne de 80 ans qui vit chez elle. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de double peine comme ça pour les patients qui ont une schizophrénie, et que, euh, avoir non seulement l'étiquette maladie mentale, mais l'étiquette institutionnalisée, ça pourrait augmenter vraiment euh, la perte de chance d'être admis en réanimation, et donc augmenter la, la surmortalité. La disponibilité des lits, on s'est posé la question aussi, est-ce qu'il y a eu un triage par anticipation Donc ça, on ne peut pas conclure sur cette question à partir de nos données. Euh, en tout cas, on avait regardé, on a essayé de regarder la saturation des hôpitaux, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet de la région. Donc normalement, on aurait dû imaginer un effet sur l'île de France et le Nord-Est qu'on n'a pas retrouvé, si c'était ça qui était impliqué. Et puis, il faut savoir aussi que les patients psychiatriques ont tendance à euh, signer plus souvent une demande de non-réanimation. Ça, c'est des études internationales qui suggèrent ça, qui sont très peu euh, en nombre. Il hein. euh, y a une ou deux études qui suggèrent ça. Il n'y a aucune étude en France. Et à l'inverse, en France, on sait euh, que c'est beaucoup, beaucoup plus difficile d'avoir des directives anticipées pour les patients psychiatriques. Et euh, que ça peut jouer aussi euh, dans les prises de décision. Les personnels de réanimation euh, disent clairement, donc ça c'est aussi publié dans des études internationales, et puis c'est retrouvé euh, pour les personnes à qui j'ai posé la question sur le terrain, c'est que le personnel de réanimation dit clairement qu'ils ne sont pas formés pour prendre en charge des patients psychiatriques, qui a un véritable problème autour euh, du risque de troubles du comportement, alors pas forcément en réanimation, mais plutôt en soins intensifs, ou en soins continus, donc euh, un patient qui peut arracher ses perfusions, qu'il faut surveiller sur le plan comportemental, euh, qui va pas forcément comprendre les soins ou adhérer aux soins de la même façon, ça va être compliqué, ça va être une charge de travail supplémentaire qui n'est pas prise en compte dans l'activité actuellement dans la T2A telle qu'elle est définie. Donc, Il y a une réflexion peut-être aussi sur la valorisation de la prise en charge des patients psychiatriques et une demande du personnel de réanimation à être mieux formé pour prendre en charge ces patients. Parce qu'on sait que beaucoup du personnel de réanimation ne sont jamais passés en psychiatrie et donc ne savent absolument pas ce qu'est une schizophrénie, par exemple. Donc, nos résultats sont en faveur d'une stratégie de détection systématique du Covid chez les patients euh, qui ont une schizophrénie qui sont institutionnalisés. Donc, ça, ça avait été fait dans d'autres populations vulnérables et collectives, Donc, notamment dans un refuge de sans-abri à Boston. Hein. Donc, ça, c'était quelque chose qui avait été publié euh, dans, dans une très bonne revue où ils avaient trouvé plus de 36% des, euh, des personnes de ce refuge positives au Covid. Et on n'a absolument, nous, aucun chiffre actuellement, sur le nombre de patients en EHPAD, par exemple, qui ont des schizophrénies, qui ont été positifs euh, au COVID. Et donc, pour terminer sur l'histoire de l'accès à la réanimation, donc ça soulève vraiment un problème euh, majeur, en fait, qui est la question de l'équité qui s'oppose à l'utilité. en fait. C'est-à-dire que le, dans la, nos chiffres, là, que, que nous vous présentons, euh, suggèrent que c'est l'utilité qui prime, c'est-à-dire qu'il euh, y a probablement, à certains moments, des cliniciens qui vont dire euh, bon « est-ce que c'est, entre guillemets, utile pour... » Donc c'est des propos un peu choquants, hein, mais d'admettre ce patient ou pas, donc en prenant en compte le fait que le patient va rester trois semaines hospitalisé, sous respirateur, qu'il a des comorbidités, qu'il a une maladie psychiatrique, qu'il est isolé en EHPAD, et qu'il n'y a pas de proches. Ça, c'est très important, parce que c'est souvent les proches qui vont influencer aussi l'accès à la réanimation, avec une demande ou au contraire, une non-demande de réanimation. Et pour les patients qui ont des schizophrénies souvent, il n'y a pas de proches, parce que là, on parle de patients qui ont entre 65 et 80 ans. A l'inverse, on a vu que les patients jeunes, qui avaient moins de 55 ans, étaient plus admis en réanimation. donc Ce qui sous-entend bien que là, par contre, il y a une sévérité plus importante chez les patients schizophrènes jeunes, qui vient probablement de cette question du vieillissement accéléré dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que donc euh, avoir euh, 50 ans quand on a une schizophrénie, c'est peut-être comme avoir 65 ans quand on n'en a pas. Et, euh, et donc là, ils sont plus admis en réanimation. Donc ça voudrait dire qu'on arrête les soins plus tôt dans la vie des patients schizophrènes. Et ça, c'est exactement le résultat qu'on a trouvé dans le cancer en phase euh, terminale. Et donc... Euh, forcément, on s'est posé la question, et c'est celle qui m'a tout de suite été posée d'ailleurs quand on a communiqué sur la schizophrénie, c'est qu'est-ce qu'il en est pour les autres euh, troubles psychiatriques, notamment pour le trouble bipolaire, qui est donc très, euh, très sévère également, et qui est une autre pathologie chronique psychiatrique. Et là, on retrouve aussi cet excès de, de mortalité avec des chiffres similaires, hein, donc 26% pour les patients bipolaires, versus 21% pour les contrôles. Par contre, dans cette étude, on ne retrouve pas de différence dans les modes d'admission en réanimation. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un effet spécifique schizophrénie dans l'accès à la réanimation. Voilà, donc les résultats sont, sont édifiants, il me semble. Donc je suis à votre disposition pour en parler ensemble.